Citer. Donc nous, Think Tank dans l'Assemblée européenne, il y en a déjà quelques-uns, mais pourquoi un nouveau bah, Tout simplement parce que euh, notre projet est de euh, politiser l'Europe, et si possible de la politiser à gauche, euh, avec pour objectif de produire des analyses, euh, mais ça c'est déjà fait, mais non seulement de produire des analyses, mais de produire des euh, propositions programmatiques de gauche, clairement ancrées à gauche, euh, sur les grandes politiques publiques européennes. C'est notre objectif essentiel. On veut pour cela réunir une équipe plutôt de jeunes, euh, pluridisciplinaires, des juristes, des économistes, des politistes, venant d'horizons divers, la haute administration, euh, la recherche, euh, le monde privé. Euh, donc cet esprit-là, pluridisciplinaire et euh, visée programmatique de gauche.